L'ostéopathie est une discipline de soins remarquablement efficace lorsqu'elle est exercée de, à bon escient et par des praticiens qualifiés. L'ostéopathie viscérale est une branche de l'ostéopathie qui s'adresse à ce que l'on appelle les problèmes fonctionnels des organes et viscères qui constituent le stade préliminaire de 80% des maladies organiques évitables. Ces troubles fonctionnels se manifestent par divers signes d'alerte. Gêne, douleur du bas-ventre, douleur localisée à type de tension ou de crampe, troubles circulatoires tels que jambes lourdes, hémorroïdes, troubles nerveux, génito-urinaires, sexuels, à composantes mécanique. Également, apparition de modifications visibles de votre ventre et bas-ventre qui apparaît plus bombé, plus gros et distendu. Ce qui traduit soit un ballonnement d'origine intestinale, soit une congestion de la sphère pelvienne, soit encore une descente des organes intestin, utérus et vessie. Ce qui s'appelle une optose. Plusieurs de ces problèmes peuvent cohabiter et ils ne peuvent être résolus qu'en traitant toutes les causes simultanément, selon les principes de la synergie qui constitue la base de la santé durable. L'ostéopathie est particulièrement utile pour prévenir et traiter un grand nombre de problèmes féminins, du plus simple au plus complexe, d'origine ou à composante mécanique, suite par exemple à une malposition ou un dysfonctionnement du bassin. Associé à une amélioration de l'hygiène de vie, de l'alimentation, de la posturologie, Associé aux exercices antigravité, au stretching vertébral et général, à la musculation intelligente des abdominaux et du périnée, l'ostéopathie peut vous permettre de transformer votre vie en prenant votre santé en main, de devenir actrice de votre santé. Quels que soient vos troubles féminins, l'ostéopathie vous aide en améliorant le fonctionnement de vos organes internes, de votre circulation sanguine, de votre système nerveux, de Optimisant votre capital santé de façon durable et ceci tout au long de votre vie. Le au féminin est un livre numérique en format PDF complémentaire du livre numérique Vive mon corps de femme volume 1 et 2 qui constitue une base de connaissances sur la santé naturelle que toute femme devrait connaître et consulter régulièrement tout au long de sa vie. Vous trouverez ces livres téléchargeable en format PDF dans la boutique de Naturmania.com.